Bah l'ambiance est sympa parce que là, est... là je suis arrêté c'est ça Bah c'est super C'est à dire On est bien protégé Alors on peut plus avancer pas le droit de manifester Vous pensez masques, y a pas de gaz, là. Ah, Regardez la preuve pour me défendre contre la police qui jette des bombes lacrymogènes Comme ça on dirait des armes de guerre ah. <rire> Macron pour moi c'est un dictateur Et ce qu'il est en train de faire c'est ce qui s'est passé à l'époque de Pétain Il nous empêche vraiment d'aller à pérache, on doit rester sur l'autoroute parce qu'on ne gêne pas sur l'autoroute. On ne peut pas aller par là, on peut pas aller par là, on peut pas aller par là. Derrière c'est la flotte, on doit aller où en fait dans l'idée. Lyon, Lyon, les soirs Salut l'internaute Un moment exceptionnel, vidéo exceptionnelle. Et je veux dire par là que celle-ci ne sera pas un énième reportage classique sur les événements survenus samedi dernier à Lyon. Non, ça, d'autres le font. Moi, je prends parti, je m'engage. Mes vidéos sur les Gilets jaunes prennent parti et s'engagent. À Annecy, pour l'acte 9, j'ai voulu mettre l'accent sur nos revendications. À Lyon, pour l'acte 10, montrer comment se déroule généralement un samedi de manif, heure par heure. À Marseille, pour l'acte 11, formuler la radicalisation politique que je pense nécessaire des manifestants. Et dans cette vidéo, illustrée par l'acte 14 à Lyon, je propose qu'on prenne de la hauteur et qu'on analyse la situation pour adopter une stratégie d'action efficace à cette heure. Car en somme, je manifeste et je lutte depuis des années pour un objectif clair, la révolution citoyenne pour une justice sociale et environnementale, comme la majorité écrasante des Gilets jaunes. Anti, anti -capitalistora, anti, anti -capitalistora. Oui, anticapitaliste, car c'est notre ennemi commun. Le capitalisme néolibéral qui régit une bonne partie du monde humain moderne est responsable de tous nos maux. De l'explosion des inégalités sociales humaines aux extinctions d'espèces animales et végétales, bref, le capitalisme flingue tout le vivant pour accroître à l'infini argent et pouvoir dans les mains de quelques privilégiés. Alors on s'indigne, puis on manifeste, et pas seulement depuis le 17 novembre, non Depuis des lustres contre les injustices de ce système économique sauvage qui exploite l'humain et la nature, jusqu'à épuisement Samedi dernier, comme le précédent, j'avais décidé d'aller manifester à Lyon. Accompagné d'un ami et deux camarades, nous sommes arrivés en train à Perrache. Depuis la gare, il suffit de remonter la rue Victor Hugo pour arriver place Bellecourt, lieu habituel des manifestations à Lyon. Sauf que quelques mètres avant la place... Je peux récupérer ma carte Attends, je, Pour le moment on Ok. Et pourquoi il est en train de photographier mon... ma carte d'identité mais... C'est comme ça monsieur. Et il doit se cacher pour ça, mais je prends des précautions, je, Après, je, non, je doute. On, on se cache pas, c'est du conduite on fait des vérifications. En fait, les conseils qu'on a nous, c'est prendre en photo le matériel, euh, que vous avez. Très bien alors comment tu te sens mon ami euh, à l'ombre littéralement <rire> effectivement pour l'instant oui j'espère que ce sera pas plus plus long ouais. ouais ça va ça va ah bah. alors voilà nous sommes rue victor hugo à quelques pas de la place Belcourt qui vient de se vider des manifestants. Il est 14h30, et ça fait euh, ben, plusieurs dizaines de minutes que nous sommes retenus par euh, les gendarmes euh, pour... Euh, Bonjour, j'ai pas le d'avoir votre prénom, il m'a pas donné le sien du coup, vous avez un numéro aussi vous il voilà, y a un numéro qui par là-dedans que j'ai pas réussi à avoir, mais euh, voilà, on discute avec eux, c'est très sympa. Euh, et on a vérifié, euh, enfin ils sont en train de vérifier dans un ordinateur, on ne sait où, euh, on est dans un fichier, fait. si nous ne sommes pas fichés, si, si c'est pas le cas, bah peut-être qu'on le sera, euh. enfin j'en sais rien, c'est très opaque, on ne sait pas, et eux non plus, parce qu'ils ont des ordres qui viennent au-dessus d'eux. Donc voilà, on attend, euh, mais c'est un peu long. Pour vérifier un truc sur un ordinateur, ça me semble hyper long quand même. Au bout d'un moment, je pourrais peut-être penser qu'on m'empêche de manifester, quoi Apparemment, ça devrait être bon. On va les tranquillement. Qui ça Mais Tous les trois là, a... la police. Hein. Comment ça Merci. On est libéré, c'est bon On peut aller... Euh... Non, non, non, on vous amène... Euh... Service de, police. Ça, ils Service sont de bon. police. Ok. On avance les roues, comme ça de police. Ah, ok. Et, et ils vont contrôler de nouveau notre identité, c'est ça Oh, nous on vous remet à la police maintenant. Ah, moi j'ai pas l'habitude de traiter avec euh, de gendarmes et policiers, j'ai jamais été arrêté de ma vie. Donc euh, j'ai. Comme... Ah ouais je pourrais plus... Ah d'accord, parce que là, est... là je suis arrêté, c'est ça C'est ce que vous me dites en fait. Euh, je me dis que, euh, pour camion de police. Bonjour <rire> Bonjour Bonjour euh, euh, Bonne manif Manifestez pour nous hein, pour le coup Pardon monsieur le policier, excusez-moi de vous déranger. Pardon, vous disiez à l'instant que vous ne pouvez pas parce que nous étions trois ça veut dire, Vous pouvez pas quoi la place. la place pour quoi faire Je suis arrêté parce que j'ai un casque de vélo. Vraiment. Enfin, je ne sais pas votre faute. Bien sûr, vous, vous vous appliquez les décisions prises par la préfecture. C'est ça que vous m'avez dit à l'instant. Bon, vous avez dit ça. Je viens d'être libéré à l'instant parce que euh, je n'avais pas de quoi camoufler ma bouche, sinon j'aurais été avec mes deux amis, là-bas, avec Aurélien qui est ici, et ici vous avez Anthony, euh, qui, euh, qui vont se faire arrêter et ils vont, vont aller en garde à vue parce qu'ils ont deux masques pour, protég pour se protéger du des gaz. Madame, excusez-moi de vous déranger, je réalise un reportage sur ce qui se passe là, est-ce que vous, vous êtes une passante tout simplement Vous habitez ici Oui. Qu'est-ce qu que vous pensez de ce qui se passe ici Eh ben c'est super C'est-à-dire On est bien protégés. Eh bien, je viens seulement moi d'y passer, et je mmh. vous informe que les deux personnes qui sont là, ce sont des amis à nous, enfin, des collègues à nous, des manifestants pacifiques, et ils se font arrêter par la police parce qu'ils ont un bout de tissu pour se protéger des gaz. Vous, vous, vous pensez Il Si, si, je vous assure qu'il y a plein de gaz. Tous les samedis, on est vraiment gazés. Ah, Maintenant ah, que vous savez ça, là, ça parc, Ouais. et du coup, vous êtes d'accord qu'on qu qu qu emprisonne des gens qui n'ont rien fait Où la prison Vous la voyez là. Ils, vont, ben là, ils vont se faire embarquer, et ils vont aller en garde à vue, donc emprisonnés. Allez, n'exagérez rien, s'il vous plaît. Mais, mais Madame, faites attention, ce qui peut arriver. Je n'exagère rien. Il y a vraiment des gens en prison aujourd'hui pour ça, et demain, il faut mieux s'inquiéter maintenant plutôt que le jour où ça arrive. Vous ne voulez pas arrêter 5 de... minutes de mettre du feu Et vous, de faire l'autruche Là, je connais ça par cœur. Bah, la preuve que non, je pense pas que vous êtes équipé pour manifester vous. Bon, voilà, c'est complètement fou là. Je me retrouve uniquement, ouais, bah, comme il y a deux semaines pas avec de, que toi. Pas le droit de manifester. Hein. Voilà. Là, vraiment, il y a je sais pas comment exprimer ça, mais c'est quand même terriblement violent. Enfin, juste d'humour de, de, et de sarcasme, comme d'habitude. Mais c'est quand même très violent de voir deux personnes très sympathiques, très pacifiques se faire embarquer dans des petites cages, là, dans des espèces de petits box fermés, comme des criminels, dans, une, dans un fourgon. Et j'ai failli y passer, parce que euh, toutes les personnes aujourd'hui, sur les manifestations, ont de quoi se protéger, les yeux et la bouche, parce que, de facto, on est gazé comme des merdes. Et là, dans, dans, dans ma poche, j'ai. Et le masque de l'autre côté et ils ont pas coup de bol lors du contrôle euh, J'ai dissimulé sous mes bras euh, les poches qui étaient un peu gonflées pour pas qu'ils regardent dedans Sinon j'aurais été au Newf comme eux tu vois Content de ne pas y aller Mais très très vénère que eux y aillent Ils cherchaient vraiment le, le, le, le masque le, le, le, le masque voilà Le masque le bout de tissu le truc qui te dissimule le visage et, et en plus Dis-moi si je me trompe, cette loi est passée mais n'a pas été ratifiée, ouais, ouais, non, mais... il l'applique et qu'elle n'existe pas encore et En tout cas, est que j'ai discours du la police et la gendarmerie et les CRS appliquent des ordres venus d'en haut Mais n'empêche que là, je sais pas si tu partages ça, il y a un certain plaisir Bah oui parce qu'il pourrait aussi un peu lâcher l'affaire, dire ouais c'est bon quoi on vous prend le masque, au pire. Voilà, prenez moi masque. Je mérite pas d'aller au, au New. Ouais, Franchement, c'est quoi, quoi cet argent dépensé pour des mecs qui ont rien fait Et tout ça, ça nourrit une, une colère qui est justifiée. Franchement, je te le dis, mon cher internaute, je, je suis en colère, vraiment. Et de toute cette colère là que tu vas forcément partager avec moi en voyant cette vidéo, bah ça va nourrir la tienne. Et puis ça va encore te motiver à aller encore plus en manif. Et, et, et, et sauf que quand tu vas aller en manif, c'est ce que j'ai dit aux euh, au policiers, en gendarmerie. Aujourd'hui, il y a des violences policières, il y a du gazage au minimum, qui est une violence, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les gaz euh, lacrymogènes sont des armes chimiques interdites par dans de guerre sur un autre peuple, donc okay. autorisées sur son propre peuple, bref, on y passera. Du fait qu'il y en a dans les manifestations, on se protège pour pouvoir manifester. S'ils si, si, si interdisent le fait de se protéger, et ben ils vont donc nous interdire de manifester par conséquent. C'est <rire> ça, c'est ce qu'ils veulent en fait. <rire> oui, et donc c'est ce policier là, parce que, et on manifeste pour une justice sociale et environnementale qui, qui est bénéfique, qui est la même que celle que ces militaires euh, ont aussi à défendre. Et ben face à ça, le, le, le monsieur de force de l'ordre n'a rien répondu, de, était stoïque, il ne me disait rien. Enfin bref, on va rejoindre les gilets jaunes, alors il faut qu'on les revêtisse les, deux, les nôtres, et euh, ils sont là. Et oui Parti de la place Belcourt peu de temps après mon interpellation, vers 14h, le cortège s'est retrouvé bloqué 200 mètres plus loin, au bord du Rhône, pendant 45 minutes. Un important barrage policier bloquant le quai Jules-Courmont, que nous remontons pourtant chaque samedi. Bah parce qu'on s'est fait gazer au bout de 200 mètres de manifestation. 5 minutes. 5 minutes de manifestation, ils sont déjà en train de pousser avec les camions. et Voilà, on peut plus avancer, pas le droit de manifester. Objectif du cortège de manifestants, occuper l'espace public pour y faire surgir des contestations, des revendications politiques, par l'image, par le bruit, se faire entendre du maximum de personnes et donc forcément près des magasins. Objectif des forces de l'ordre, nous en empêcher. En clair, nous tenir éloignés des sacro saints consommateurs, chers à canon du néolibéralisme qui ne tient plus qu'à un fil. Les manifestants n'ont alors d'autre choix que d'avancer sur le quai du docteur Gaëton. Et c'est au niveau du pont de l'université que beaucoup se demandent si la direction du cortège est utile. Bon bah il y a juste des voitures en fait, il n'y a pas de.. Bah l'ambiance est sympa. Ouais. <rire> bon c'est un peu le un peu un peu rien, on sait pas trop. Gazé, on est revenu là. Là on peut pas passer, on se fait gazé aussi. Le pont pour y passer mais. Faut... mais de... De toute façon à un moment là-bas ils vont nous attendre, nous on voulait passer sous ouais. mais apparemment en étant même sous le pont on se fait gazer quand même. Mais l'objectif c'était quoi Est-ce que c'était le commerce C'était la part Dieu C'était euh, une place un peu plus loin dans le centre-ville. Devant le... la mairie Le Vieux Lyon non. Mais il faut qu'on change de stratégie du coup, bah oui, on aille est ça. Ailleurs. Alors face à cette répression à coups de gaz lacrymogène et coups de matraque, la foule de manifestants est repoussée sur l'autoroute A7 au sud de la ville comme chaque samedi. Mais le problème c'est que les gens ils sont pas chauds, tu vois. Bah, on est chaud en fait, faut il faut qu'il y en ait un ou une qui prenne la parole et qui motive les autres. On est allé on, on a mis un fumigène, on a mis tout le monde là-bas, personne là su regarder Donc, on se dirige vers confiance et non pas par choix. Il faut comprendre que là c'est une stratégie opérée par les forces de l'ordre, donc par le pouvoir politique, de nous pousser vers un endroit où on ne gêne pas. Et si, en fait en gros il est facile à, de, de comprendre que s'il n'y a pas de gaz, s'il n'y a pas de violence euh, étatique, policière, nous euh, empêcher plutôt d'avancer, c'est qu'on ne gêne pas. Donc c'est qu'on est inefficace. On ne pourra pas passer des années, des mois à ne pas gêner. Il faut qu'on soit efficace, sinon on va, va s'épuiser. Le cortège continue de longer le bord du Rhône et arrive au niveau du cours Suchet, c'est à dire à hauteur de la gare de Perrache, avec la possibilité de revenir au centre ville et de redevenir utile en étant vu et entendu par les gens qui y sont. Mais ça, <rire> ce n'est pas désiré du tout par la Macronie. Mais alors, du coup il y a, à, il y a 4 semaines on allait à gauche sur l'autoroute Voilà Il est temps de mettre les masques qui nous empêche vraiment d'aller à Perrache On doit rester sur l'autoroute parce qu'on ne gêne pas sur l'autoroute Sont, sont toujours nombreux euh, et euh, montrent un soutien. Oh, là, je oh, là, je, je vois toutes tes vidéos. Ah. Tu dis des bonnes choses. Merci beaucoup. T'as de like. mis des pouces bleus. T'as partagé. T'es abonné. Ouais, je suis abonné. <rire> aussi. Alors, je ah, vois super. toutes tes vidéos. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Et t'as entièrement raison sur tout, mais surtout. Alors, je vois que la Madame en rose ici, oui. toi, ainsi oui. que toi et vous aussi, ou je sais pas, ouais. Voilà, tous, vous avez tous de quoi être en garde à vue parce que vous avez des masques de protection qui dissimulent votre visage. D'être une criminelle, qu'est-ce que ça te fait Bah moi je trouve que c'est euh, franchement euh, honteux parce que moi je suis une citoyenne comme tout le monde, je paye mes impôts, hein, comme tout le monde. Et aussi euh, ce qui ne va pas dans ce pays c'est que Macron pour moi c'est un dictateur et ce qu'il est en train de faire c'est ce qui s'est passé à l'époque de Pétain. Ah Vichy Et pourquoi t'as un masque aujourd'hui Tu sais que ça peut te valoir une garde à vue. Pourquoi est-ce que tu le sais et pourquoi tu en portes un Alors je savais pas. Vous venez de m'apprendre un truc. Et euh, j'ai porte un bah, pour euh, me protéger euh, des policiers parce qu'on marche, on ne fait rien de mal. Et ils viennent euh, nous attaquer et tout avec euh, les bombes lacrymaux. Donc euh, j'ai le droit de me protéger. Pas, moi je trouve que c'est pas interdit par la loi de me protéger. J'ai juste pas envie de, de mourir asphyxié quoi. Hein. Pourquoi t'as un masque aujourd'hui sur ton nez Pour me défendre, bah regardez la preuve Pour me défendre contre la police qui jette des bombes lacrymogènes. Alors ils ont gazé là pour, euh, pour éviter qu'on passe à droite et qu'on retourne sur Pérage comme euh, l'acte 10. Et donc voilà, soit on peut continuer à passer tout droit, soit on recule. Et une masse de gens finalement, qui, a, qui a reculé. À cet endroit, comme chaque samedi précédent, les forces de l'ordre se déploient en nombre pour empêcher absolument toute tentative de rejoindre Perrache et donc le centre-ville. Et forcément, nasser des gens dans un espace confiné et les empêcher de défiler, ça crée une zone d'affrontement. Inévitablement. À croire que cette stratégie viendrait servir les intérêts de quelques-uns. Mais qui donc À la vidéo Ah cool ouais, franchement bon hein. gars ouais, merci c'est cool Attends, on dirait des armes de guerre quoi ouais, ces machins là Et hey, c'est chaud es C'est chaud Des gens qui ont essayé de passer dans la rivelle derrière, tu vois là, là-bas. Pourquoi ils courent là Je sais pas.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 Cette situation, je l'ai vécue, et peut-être toi aussi, plusieurs fois. À Lyon, comme partout ailleurs en France, la stratégie est la même. Éloigner les manifestants du centre-ville et les nasser pour les réprimer par la force. Dans les médias, on nous parle de sécurité, alors que l'objectif est politique. Lorsqu'un gouvernement use de tous les moyens à sa disposition pour venir envenimer ou laisser s'envenimer une situation afin de justifier l'usage de la force et ainsi réprimer et casser un mouvement social, pourtant légal, légitime et justifié, c'est un acte politique. Mais revenons au récit de la manif de Lyon samedi dernier. Nous sommes en plein affrontement, je perds dans le chaos mon dernier ami, Pierre, et je me retrouve seul. Alors je décide de me faufiler en solo et discrètement dans les ruelles, aux alentours, pour tenter de rejoindre PRH, le quartier de Perrache et d'y retrouver, j'espère, d'autres manifestants. les les récupérer. Super. Oh. oh misère Salut <rire> Bon, euh, c'est complètement décousu, désolé, mais euh, là on est rue Victor Hugo de nouveau, avec tous les... bah il y a trois personnes seulement. Et t'as... Euh, bon, on va pas se frotter aussi. Celui-là... Hé, on se retrouve Alors oui, tu m'as bien entendu ce gendarme me reconnaître. Hein. C'était lui avec ses collègues qui m'avait quelques heures plus tôt interpellé et livré à la police. Du coup, je lui demande où se trouve le gros euh, du cortège et des manifestants, et il me répond. Non, bien sûr Il m'indique donc place Bellecour alors qu'il se dirige à l'opposé, donc vers Perrache. Facile de comprendre alors qu'il souhaite nous y faire converger, place Bellecour pour nous y nasser et nous y réprimer. Hein Chouette programme. Mais attends, j'y pense. C'est notre projet Nous sommes à ce moment-là de nouveau dans la rue Victor Hugo, rue commerçante, qui est bouchée par un cordon de CRS côté Perrache. On l'avait détourné pour y arriver. Nous sommes rejoints par quelques manifestants et j'en profite pour lancer la discussion cash quel est notre objectif et quelle stratégie adopter pour l'atteindre. Des passants ralentissent, s'arrêtent pour écouter, des commerçants tendent l'oreille, bref, ça intéresse et tout le monde se parle. Et c'est justement ça que le pouvoir veut éviter, que les gens se parlent, se comprennent et se rendent compte des intérêts communs qu'ils ont, de leurs intérêts de classe. Au bout de quelques minutes, on décide alors communément de retourner Place Belcourt pour voir ce qu'il s'y passe, mais de ne pas y rester. Il faut continuer à bouger, à agir. Sur la place, nous retrouvons d'autres manifestants, plus nombreux. Et l'idée se propage rapidement de ne pas y rester, mais plutôt de tenter d'aller infiltrer les rues commerçantes aux alentours, notamment l'artère principale, pour y défiler comme nous le voulions depuis le départ. Car là-bas, nous pourrons porter nos messages devant plus de monde, devant les principaux intéressés, soyons clairs, hein, et être ainsi plus efficaces, et à la fois en sécurité, à l'abri des attaques de gaz et des coups de matraque, rendus impossibles, tout bonnement, hein, protégés par une foule de gentils consommateurs de cils. Dans les rues, autour de nous, les forces de l'ordre dressent littéralement des murs pour bientôt fermer la place. Il faut donc agir maintenant. T'as des murs de plexiglas, ici, et là aussi. Bienvenue, avais suggéré que Oui. En ça. Ben, bien, bien. Ils ont enlevé leurs gilets jaunes pour pouvoir passer et les remettre ici, au cœur de l'action finalement, au cœur des euh, des magasins et des bourgeois. Comme prévu, une fois au cœur du centre commerçant piéton, nous sommes enfin visibles, entendus et tranquilles. On opère alors des allers-retours pacifiques dans cette grande artère commerciale qui n'est autre que la rue de la République, noyée de clients, en prenant soin de ne pas atteindre la place de l'Hôtel de Ville pour rester à l'abri des répressions policières. À un moment, je croise le chemin d'un mégaphone et euh, <rire> j'ai pas pu résister. On est là On est là Mais si Macron ne veut pas nous, on est là Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, mais si Macron ne veut pas nous, on est là C'est inconcevable de laisser une bande de truands, de bandits, de dangereux criminels défiler comme ça librement en pleine rue, et pire encore avec de la joie affichée sur leur visage. Non. Des CRS nous avaient suivis pour nous empêcher de remonter la rue de la République que nous venions de descendre en chantant, et nous retenir sur une petite place avec certainement pour ordre de nous repousser sur Bellecourt. Mais nous, on avait envie de danser et de chanter encore. On chanter, ne pas. Comme tout est là. Alors attends, déjà on fait des exercices de voix. Ah Ah Ah, ah, ah. Bravo. On est là. on cherche la formule comme des les gens Après ça, j'ai quitté la manifestation pour aller rejoindre des amis, boire quelques verres avant de prendre mon train de retour, la joie au cœur d'avoir réussi à manifester avec autant de personnes pacifiquement comme nous le souhaitons depuis le départ, mais aussi la satisfaction d'avoir déjoué la stratégie politique opérée par les forces de l'ordre pour nous en empêcher. Je ne sais pas comment ça s'est terminé pour les personnes restées sur place après ça. Quant à mes camarades en garde à vue depuis 15h, j'ai tenté de les joindre pile au moment où ils ont été libérés, c'est-à-dire vers 20h30. Euh, ben ouais, pile après la manifestation, hein, comme par hasard. D'ailleurs, on reviendra sur cette question, la garde à vue, l'arrestation, tout ça, dans une prochaine vidéo avec mes amis. Alors, quelles sont les leçons à tirer de cette journée de manif à Lyon Pour moi, c'est surtout la confirmation des leçons tirées de l'acte 10 qui fut ma première expérience à Lyon il y a quelques semaines, que je n'avais pas réussi à appliquer lorsque je suis revenu sans caméra pour l'acte 13. L'objectif étant la révolution citoyenne, il s'agit donc de combattre le capitalisme néolibéral par tous les moyens, en commençant par celui de « occuper » l'espace public, là où le système se nourrit, c'est-à-dire près des commerces et des centres commerciaux. Là-bas, nous gênons le système par notre simple présence active, puisque nous y tenons des propos politiques clairs, compréhensible par tout le monde et ils viennent alors semer des graines dans les esprits pour changer les comportements. C'est là la première étape qui vient affaiblir ce système économique qui nous exploite tous au seul profit d'une élite au lieu d'être au profit de nous tous. Et c'est de cette première étape que naît toutes les autres. On comprend alors aisément pourquoi le pouvoir et les puissants mettent tant d'énergie jusqu'à venir nous arracher les yeux et les mains pour nous empêcher de manifester ainsi. Et pour ce faire, je crois qu'il faut éviter pour l'instant les rassemblements massifs place Belcourt qui donnent lieu à des cortèges plutôt conséquents qui sont lents et facilement réprimables. Pour plutôt préférer se retrouver en plus petits groupes, le gilet jaune dans la poche et en toute discrétion passer les barrages anti-manifestants pour une fois dans les rues commerçantes et bourgeoises, revêtir nos gilets, ou pas, on fait comme on veut, hein, et se mettre à scander des slogans, chanter des chansons, interpeller les passants, discuter avec eux, distribuer des tracts, défiler en faisant des allers-retours, tout en restant pacifique et joyeux. On y gagne sur tous les plans. Ainsi, nous sommes efficaces politiquement, puisque le message passe correctement et au bon endroit, mais aussi médiatiquement, puisqu'il n'y a aucun affrontement, aucun heur possible. La violence attise la violence, sans rien résoudre. C'est bien pour ça que le gouvernement, volontairement, choisit la répression pour déclencher les heurts dans les manifestations. Nous soyons plutôt organisés, intelligents, tout en étant radicaux. Bien sûr, sans oublier de prendre plaisir à la lutte, puisque nous sommes partis pour une longue période de résistance face à un vieux monde qui ne lâchera pas la rampe si facilement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu apprécies mon travail en général, tu peux m'aider sur Tipeee des 1 ou 2 euros. Je t'assure que ça fait vraiment la différence, donc n'hésite pas, vas-y. Sinon, abonne-toi, like, partage cette vidéo, exprime-toi dans les commentaires. Et moi, je te donne rendez-vous ici pour une prochaine vidéo, mais aussi, peut-être même surtout, dans nos rues pour une prochaine manif. Ciao